Faire des enquêtes en utilisant du papier prend beaucoup de temps et il est plus facile de faire des erreurs. Les résultats peuvent ne pas être connus avant plusieurs mois ou ne pas être disponibles pour ceux qui en ont besoin. Les smartphones changent tout cela. En utilisant AgvoFlow, vous pouvez collecter les données de façon aisée avec votre appareil mobile. Le tableau de bord de Flow est accessible sur le web où les enquêtes sont créées. Vous pouvez gérer les enquêtes et les appareils et faire des analyses de données. Avant la collecte de données sur le terrain, vous téléchargez l'application Flow sur votre appareil Android. C'est là que la collecte de données se fait et il est conçu pour fonctionner même si vous n'avez pas de réseau de téléphone ou d'Internet. Au cours des enquêtes, votre téléphone enregistre d'importantes informations comme la géolocalisation, les photos, les codes barres ou même des géostructures. Toutes les données sont stockées sur le téléphone et seront chargées automatiquement lorsque vous aurez une couverture réseau. Quand les données sont reçues sur le tableau de bord, les équipes peuvent produire instantanément des rapports de données dans des feuilles de calcul, des cartes interactives ou des graphiques. Commencez à utiliser AgvoFlow et rejoignez la révolution des données.